sur bon, euh, le, le, le 8 novembre bien entendu euh, je vais euh, regarder les ben, regarder en gros les élections américaines savoir ce qui va se passer là on parle de euh, je pense que c'est un euh, c'est 50 je pense qu'au Sénat là 54 euh, euh, euh, représentants qui seraient élus au Sénat contre 48 euh, pour les démocrates 54 pour les républicains 48 pour les démocrates j'ai aucune idée comment que ça va se faire euh, je veux pas embarquer là-dedans ce qui va y avoir de la tricherie. Là? Non, non, je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est trop facile. Je dis bien que je vais constater, comme vous, ceux qui s'intéressent à la politique américaine, qu'est-ce qui va arriver. Mais euh, ça va être à suivre. Et euh, on va commencer justement en regardant le... le, le Quelques petits... Oh, je vais faire attention à mon petit, <rire> un petit carré. Euh, ça se trouve être une nouvelle qui est sortie euh, et encore, encore, encore. J'ai osé prendre une nouvelle du journal de Montréal. Donc, euh, si ça vient du journal de Montréal, c'est que c'est vrai, comme vous le savez. <rire> Non, non quand, Lorsque je prends des, des nouvelles économiques qui, qui euh, que l'information a été donnée là, là, écoutez, je me je le prends volontairement parce que, justement, je veux pas être biaisé, comme je vous ai dit souvent. Je ne suis pas quelqu'un qui veut être biaisé. Je veux regarder les faits tels qu'ils sont et euh, les, vous les présenter. Donc, euh, c'est du jamais vu depuis 2011. Euh, euh, L'immobilier, en tout cas au Québec, là ça commence vraiment à, à, à nous donner des signes là, de, de faiblesse, de ralentissement, et euh, il fallait s'y attendre parce qu'on a connu une bulle très très importante euh, depuis quelques années, et surtout avec les banques centrales, ici c'est la Banque du Canada qui se trouve à, à augment, vouloir augmenter les taux d'intérêt euh, pour euh, contrer la fameuse inflation qui, euh, qui, euh, qui a été créée par... Euh, comme je vous ai dit souvent, l'injection immense de capitaux dans le marché. Et on, est, on a aussi vécu, il ne faut pas oublier, là, un arrêt paralysé de l'économie. On a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aux entreprises sous forme de prêts. Et euh, des entreprises qui n'en avaient pas besoin, il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup d'entreprises qui n'en avaient pas besoin, mais euh, c'était des PME là, qui ont profité, même des, des, des entreprises assez importantes, qui ont profité de ça. Il n'y avait pas besoin de cet argent-là, mais Trudeau a il, il, il leur a proposé euh, des bons montants et avec des pardons prêts, donc euh, si une entreprise a eu 100 000, 150 000 et elle ne doit remettre que 50 000 euh, pourquoi pas le prendre mais c'est ça, c'est les politiques de Justin Trudeau qui font en sorte qu'aujourd'hui, euh, il y a des entreprises en tout cas, beaucoup d'entreprises comme vous le savez, beaucoup d'entreprises ont souffert mais il y a beaucoup d'entreprises qui, qui, qui ont le vent dans les voiles en ce moment et euh, qui continuent, qui poursuivent leur montée. Euh, et euh, au niveau de l'immobilier, ben, c'est ça, là on revient à ça. Là, ben, la nouvelle qui est sortie, qui, euh, que c'est du jamais vu depuis 2011, la chute euh, draconienne des transactions immobilières qui, comme vous le savez, est due directement à la montée des taux où on commence à craindre là, le futur. Et d'ailleurs, la confiance des consommateurs, je vous en avais parlé dans un petit graphique, là, euh, a vraiment diminué et on commence à avoir peur parce que même Christian dans son énergie économique, ce qu'on va aller voir tout à l'heure, euh, a parlé justement de la, de, de, de, de la récession qui s'en vient. On en parle, on essaie de préparer le, euh, la, la, la, la... On essaie de mettre la table là, pour euh, euh, que tout le monde puisse vraiment comprendre que notre bon gouvernement canadien euh, veut nous aider. Et on va aller voir décortiquer ce qu'elle a dit pour aider les citoyens. Donc, c'est ça, c'est une chute selon les plus récentes données disponibles. Le territoire de l'île de Montréal a connu en octobre une chute de 59% du nombre de transactions résidentielles par rapport à la même date. Un an plus tôt, en septembre, les ventes résidentielles n'avaient baissé que de 41%. Donc, on, la chute. Euh, du nombre de transactions résidentielles est à la baisse et c'est un peu normal parce qu'on a eu une folie d'achat euh, dû au fait qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient cumulé euh, beaucoup d'argent, ben, pour s'entendre, qui avaient quand même réussi à cumuler euh, euh, du cash euh, <rire> durant la, la, la pandémie, la, la, la, excusez, la, la crise de COVID, euh, <coughs> excusez de mon... C'est ça. Et puis, euh, on a vu que l'économie, les, les, euh, je veux regarder ça rapidement avec vous, si je peux le trouver. Euh, l'économie au niveau du, euh, du Canada, euh, on a eu comme un... un je vais aller voir... On euh, est aux États-Unis, oui, on va aller voir les consommateurs. Euh, le revenu personnel de base, taux de prêt de banque, prêt auto, solde de la dette. Ah, je le trouverai pas. J'ai trop de statistiques. <rire> Donc, euh, bon, de toute façon, ce que je veux vous dire, ah, c'est l'épingle personnelle. C'est ça, l'épargne personnelle. On avait connu une montée hier, je vous avais parlé avant-hier plutôt dans mon, ma vidéo, que l'épargne personnelle avait connu une montée vraiment, vraiment importante. Et ça, je rapproche, je rattache ça à la nouvelle ici là, des transactions immobilières. Donc, beaucoup de personnes avaient réussi à accumuler des montées assez importants dans le compte de banque. Euh, ça, c'est aux États-Unis, mais le Canada, c'est peut-être moins drastique. Mais regardez ce qui est arrivé en 2020. L'argent a coulé à flot. Euh, je dis pas pour tout le monde, mais pour plusieurs. Là, euh, les gouvernements ont pris des décisions, surtout ici au Canada pour donner beaucoup, beaucoup d'argent aux citoyens et aux entreprises aussi. Et là, on a eu, on a eu une montée ici, les, les cartes de crédit se sont payées, il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent euh, qui a circulé. Moi-même, j'ai vendu euh, des items sur euh, Marketplace, Facebook, je n'en revenais pas. J'avais plein de choses dans mon, euh, dans mon garage qui traînaient là, mais qui étaient quand même bonnes, je ne pas... Mais écoute, là, écoutez, la... En 2020-2021, j'ai vendu, j'en reviens même pas, tout le monde achetait un peu n'importe quoi. Donc euh, c'est une bonne chose là, que tout le monde a pu profiter de ça. Mais là, là on est rendu vraiment plus beau que la, la période précédant le, le, le, le COVID, en 2020. <rire> On, on, a, on est retourné avec un épargne euh, personnel de base vraiment là, en, en déroute. C'est ça qu'on est en train de vivre aux États-Unis. Au Canada, c'est moins fort. Euh, on pourrait aller voir les, les, les cartes de crédit là, aussi, là, où on a, euh, a commencé à se reloader euh, au niveau des cartes de crédit. Je ne me souviens pas du montant euh, moyen de, de, des cartes de crédit au, euh, au Québec ou au Canada. Euh, je pense que c'est 20 000 Je suis pas sûr j'ai entendu cette statistique-là. Je l'ai dit de mémoire, là, mais 20 000 de carte de crédit. Euh, ah, ça, c'est ben, carte de crédit. On ne parle pas simplement de carte de crédit. On parle de prêts personnels. C'est euh, des, des, des citoyens euh, qui ont, ont, ont, ont, ont pris des prêts personnels qui sont hors... Euh, euh, L'immobilier, la, la, la maison, là, la propriété. Là. Donc c'est ça, c'est ça. C'est 20 dollars Ça peut être un prêt personnel pour une piscine. On sait très, très bien que les piscines ont fait. Les, les vendeurs de piscines ont fait des affaires d'or. Les vendeurs de, de vélos électriques aussi ont fait des affaires d'or. Durant ça, je me souviens parce que moi, j'ai un vélo électrique, j'avais été pour aller chercher euh, et on attendait en ligne et pour aller chercher un morceau, là. et euh, ça ne dérougissait pas au niveau de la vente de vélos électriques. Il y a eu beaucoup, beaucoup de... c'était des, des affaires d'or, 2020-2021. Donc, là, on retourne un peu à la normale et euh, le marché immobilier va dessouffler, est en train de dessouffler. Les prix vont baisser. C'est ce que je, je vois. Euh, euh, si quelqu'un voulait acheter... Ben, là, de toute façon, ça, le marché commence à parler. Les personnes qui voulaient peut-être euh, euh, considérer l'achat d'un... Euh, D'une maison, euh, euh, euh reporte leur plan parce que dans le fond, ils voient que euh, les taux d'intérêt montent, euh, l'inflation continue à, à gruger leur économie euh, et aussi leur pouvoir d'achat. Donc, euh, on est dans, dans un, un ralentissement vraiment, vraiment réel. Et euh, je vais aller voir aussi, ben, ce que Christian Christia Freeland excusez, nous a donné hier comme discours. Un discours qui est, euh, comme je vous dis, euh, on savait à peu près tout ce qu'elle dirait. Euh, ben, on va regarder ça en gros. Euh, il y a plusieurs médias qui en ont parlé. Euh, j'ai pris la une photo ici. c'est n'est pas euh, de cette manière-là qu'elle est habillée. Elle est habillée en blanc avec un petit écusson rouge du Canada. Là. Mais j'avais euh, j'ai pris cette photo-là. Bon, ce n'est pas la, la vraie photo de, lors de son énoncé économique. Je pourrais aller vous montrer ça euh, si je le trouve. Google Actualité... On va peut-être trouver ça... Oh, on va le faire, ça ne vaut pas la peine. Bon, OK. Non, c'est ça. C'était bien en rouge avec un, un petit écusson... En blanc, avec un petit écusson rouge, mais en tout cas... C'est un ralentissement économique important, une récession, qui est inévitable, insiste euh, le gouvernement Trudeau, dans sa mise à jour budgétaire dévoilée jeudi. Mais le Canada est prêt à affronter avec des mesures comme... Euh, des mesures responsables et ciblées. Euh, bon, elle a dit, ça tout le monde le voit là, mais lorsque ça vient de la bouche de la ministre des Finances que notre économie ralentit on sait très bien que Tiff Metlin lui qui se trouve être le gouverneur de la Banque du Canada euh, a dit qu'il n'arrêterait pas euh, la montée des, des taux d'intérêt pour fre freiner l'inflation <cười> qui en passant euh, ne diminue pas beaucoup on est rendu avec un taux d'inflation au Canada oui, euh, il y a eu une petite diminution euh, comme ça l'inflation. L'inflation au Canada, on est rendue euh, en septembre 6.86 euh, Aux États-Unis, on est 8,20 en septembre. Donc, dont euh, l'inflation n'a pas diminué euh, d'une manière euh, très, très euh, importante, malgré la hausse euh, agressive des taux d'intérêt de la Banque du Canada et de la Banque des États-Unis, la FED, là. Donc, euh, non, on, on annonce que là, euh, oui, on va mettre des, des mesures pour soutenir les Canadiens. On n'a pas vu les larmes à Trudeau, là, mais euh, elle, encore, c'est toujours le même discours. Nous serons prêts à t'assurer, comparant le filet social canadien à une maison, à une maison bien construite, coiffée, euh, d'un toit solide donc on est là pour aider les canadiens on leur a donné beaucoup de cash en 2020 2021 aussi Là, on, on enlève le cash mais on va aider les plus, les plus démunis et c'est correct c'est parfait j'ai rien rien à dire contre ça euh, mais là j'ai mis, euh, <rire> mis les nouvelles en italique et en gras pour euh, des, des choses qui sont intéressantes dans son discours euh, les derniers mois ont permis au gouvernement de renflouer ses coffres bien plus qu'espérés et de faire faute le déficit, euh, lequel passe de 52,8 milliards de dollars à 36,4 milliards, ce qui représente désormais un point du produit intérieur brut. Bon, Le pays affiche ainsi le plus faible déficit et le plus faible ratio de la dette euh, au PIB du G7, a souligné Freeland. Et euh, la dette au PIB. Euh, je peux aller voir rapidement pays, d'être au PIB. Ah, Canada, Canada, Canada. On va retourner comme ça. Euh, OK. B, Canada. Canada est ici. Excusez-moi. Je... Comme ça, le Canada. On va le voir le PIB. Euh, taux de croissance, prix mensuel d'agriculture, PIB, euh, c'est pas là que je vais avoir ça, vu d'ensemble, probablement, toute croissante, croissante, balance commerciale, dette publique au PIB. Ça, ça se trouve être notre dette euh, euh, qu'on a au PIB, euh, c'est-à-dire le pourcentage de la dette euh, versus le PIB. Et on sait que depuis 2008, parce qu'on le voit ici, je, c'est au Canada. Là. Et surtout, on a eu le, une montée vraiment importante en 2020, et c'est loin de se terminer. Mais la dette au PIB euh, euh, a, a vraiment, euh, comme le pays affiche ainsi le plus faible déficit de rassaut, c'est normal que la dette au PIB puisse avoir euh, euh, diminué un peu, dû au fait que les, mont les entrées d'argent comme je vous avais expliqué dans une de mes dernières vidéos, euh, sont vraiment importantes dû au fait de l'inflation. Si vous payez, euh, je sais, pour peu importe l'item euh, au niveau de la nourriture, du panier d'épicerie, vous achetez une pain de lait et la peine de lait, je ne sais pas euh, de comment de pourcentage a monté, mais le gouvernement, autant provincial que fédéral, va prélever une taxe plus importante, en ne faisant absolument rien. Et c'est la même chose au niveau du pétrole, surtout du pétrole. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre euh, dans les coffres euh, des États. Ce n'est pas parce que go le gouvernement Trudeau, ou même euh, au Québec, là ont fait des choses extraordinaires. le Legault, avec son grand sourire, disait qu'on on a réussi. Tu n'as rien réussi. C'est tout simplement à cause de l'inflation euh, qui, qui crée un phénomène très, très simple à comprendre. Euh, c'est que vous avez... Des denrées alimentaires, des produits, des matériaux euh, qui montent. Donc, vous vous vivez avec un pourcentage de TPS, TVQ, vous vivez avec un pourcentage de en prélevant de ces taxes-là. Donc, euh, en ne faisant rien, l'argent rentre. Et c'est ce qui est arrivé ici au Canada. Donc, ce n'est pas à cause des politiques du gouvernement Trudeau qu'on a plus, qu'on assiste à des rentrées d'argent plus importantes. Et maintenant, on va aller voir euh, rapidement. Les mesures, les nouvelles mesures. Ottawa compte implanté une taxe de. en 2024, une taxe de 2 qui s'appliquerait à la valeur nette de tous les types de rachats d'actions par les sociétés publiques au Canada. Bon, ça c'est. Je ne suis pas contre quand même, là, parce que y a beaucoup d'entreprises de, de, qui rachètent leurs actions euh, euh, pour faire gonfler ou maintenir le prix, puis euh, il y a un paquet de passes là-dedans. Euh, Madame Free, euh, Freeland lance aussi, par le biais de sa mise à jour, un ultimatum au, au secteur des cartes de crédit afin de concrétiser une promesse de longue date, réduire les coûts des transactions pour les petites entreprises. Parce que lorsqu'on utilise, nous, notre carte de crédit pour les dans un commerce, les petites entreprises payent euh, des frais très, très élevés. Donc, elle euh, veut s'attaquer à ça. Il n'y a rien de méchant, là, non plus. Euh, non, c'est quand même une proposition qu'on un impôt à l'investissement à production d'hydrogène propre. En fait, je ne suis pas contre ça, là, Mais là, il l'explique. C'est euh, un, un crédit d'impôt, pour. Euh, euh, ce pour ceux qui veulent euh, s'en aller dans l'hydrogène. C'est parfait. je J'ai rien à dire contre ça. Bon. Euh, mais c'est. Cette mesure-là ici, euh, c'est timide comme aide au plus aux plus démunis. Là, c Ottawa indique son intention d'éliminer de façon permanente des frais d'intérêt à tous les prêts étudiants et aux, can aux, aux Canadiens et aux apprentis. C'est correct, mais c'est vraiment timide pour aider à la population. Et j'ai pas vu beaucoup, peut-être que je n'ai pas, pas vu beaucoup d'aide là, réelle. Là. Euh, on a ça, l'affaire des prêts étudiants, euh, on a euh, les travailleurs là, qui vont, euh, les apprentis, tout ça. Mais on n'a pas beaucoup de mesures pour aider réellement les, euh, les, euh, les classes euh, moyennes et pauvres là, dans cette, euh, cette énoncé économique-là. Donc, il euh, n'y a rien, rien, rien qui nous dit que le gouvernement Trudeau, avec ses larmes qui verse souvent, veut vraiment aider les Canadiens. Euh, donc, euh, ça, c'était un peu le... Et puis là, je voudrais finir par euh, les actions, on va finir avec ça, les actions de fang, ou euh, <rire> l'article que j'ai posté ce matin, les actions de fang sont tellement. Euh, Facebook, Apple, euh, Netflix, euh, Google, euh, là, euh, en tout cas, on avait f a, -A peu importe, là, où ce qu'on est rendu, ou euh, Netflix, euh, Nivea. Google, Microsoft, Amazon, Tesla, euh, et ce que je vous propose tout simplement, et là l'article parle de ça. Euh, on, on est tombé euh, justement à des, euh, on, on a eu de, des excès là, aussi autant comme dans l'immobilier, un peu partout dans toutes les bulles on a eu des excès. Et euh, moi je vous avais dit et je le regarde, je le considère encore qu'on on est comme dans une période là qui est très, très similaire à ce qui s'est passé au niveau des actions là, de FANG puis tout ça. Euh, la crise des technos en 2000, lorsque je euh, suis arrivé à la bourse, je vais enlever ça ici. On va regarder, euh, euh, ok, comme ça, qu'est-ce que j'ai fait on va regarder ça si je peux fermer cette petite. Ok. Euh, on va regarder Meta. Meta qui est en pleine pleine déroute. Meta qui se trouve être Facebook là. Et je pense que même ah Meta, c'est ça, c'était le le sigle a été changé dernièrement. C'est encore plus C'est euh, euh, une déclaration de mort hein, qui veut dire mort hein, Meta. Je me souviens pas de quelle langue. Là. Euh, donc Meta, ben c'est la mort de, de... Facebook, qui avait le sigle FB, et là, maintenant, c'est Meta, euh, je me souviens pas, c'est en quelle langue, cest en... En tout cas, Meta veut dire mort, mais ben là, c'est peut-être ce qu'on assiste en ce moment, la mort de Facebook, 89, et euh, on a critiqué, Ben on a critiqué, euh, AOC a critiqué euh, Alexandra Ol Ol Olivia-Cortez, aux États-Unis, qui se trouve être... Euh, euh, gouverneur, euh, gouverneur, gouverneur ou euh, représentant de l'État de New York, a critiqué Elon Musk euh, parce qu'Ellen Musk va mettre un tarif de 8 à ceux qui veulent avoir un compte accrédité sur Twitter. C'est une entreprise libre. Il n'y a personne qui, qui, qui peut forcer Elon Musk, qui vient d'acheter pour 44 milliards, une entreprise très, très importante euh, pour, au niveau des technologies. Il en fait ce qu'il veut. Et puis, je ne veux pas le défendre, mais si vous n'êtes pas euh, heureux, ben, quittez la... D'abord, d'ailleurs, ce matin, il y a quelques entreprises qui continuent à quitter le bateau là, pour mettre de la publicité, dont Pfizer, qui quitte euh, Twitter pour mettre de la publicité sur Twitter. Euh, C'est comprenable parce que Pfizer a en fait des milliards euh, les, les dernières années, on sait à cause de quoi, des piqûres et tout ça. Et là maintenant, vu que Elon Musk veut laisser la liberté d'expression, enlever le contrôle pour qu'on puisse s'exprimer sur Twitter, eh bien là... Euh, euh, ça commence à pleurer parce qu'il y avait des personnes qui étaient là pour simplement condamner tous ceux qui ne, ne s'alignaient pas au discours officiel. Donc, euh, Méta... <rire> Twitter euh, est, est rendu privé, on trouve plus l'action de Twitter, mais Meta probablement va encore continuer à souffrir et peut-être que Meta va se retrouver Meta qui se trouve à être Facebook là, faut pas se leurrer là, va se retrouver à son prix initial et euh, va végéter ou peut-être va, euh, on, on parle d'un push qui peut être euh, qui peut arriver à, à mettre euh, à Zuckerberg à l'extérieur de de de, de, de l'entreprise qu'il a créée parce que c'est la déroute totale. On a Amazon aussi qui... Oh, oui, le, on avait un petit support ici. On commence à, à continuer. Donc, c'est des gros canons, là, ces fangs. Là, ça commence vraiment à, à tomber, à tomber d'une manière assez rapide. Regardez simplement que Google, là, ça, c'est une tendance, plus qu'une tendance baissière. On s'en va des routes. Il faut regarder à long terme. Là, on est rendu ici. Là, c est, c est, ça va vraiment pas bien, les technologies. Netflix avait, lui, ça fait assez longtemps qu'il avait comme euh, cassé à la baisse. Tesla, euh, Tesla euh, il va suivre, c'est sûr, le reste du mouvement des autres technologies, mais Tesla quand même a, a du solide. Là. Ce qu'il vient d'acheter avec Twitter, lui, il va remettre ça à, à la bourse, là, il l'a dit, là, euh, mais peut-être dans une couple d'années, lorsque les technos auront fini de souffrir. Et euh, là, on se retrouve euh, dans la déroute euh, des technos et euh, pour moi, c'est un, un, un signe que, bon, comme Christian Freeland l'a dit, je pense que tout le monde le sait, là. on s'en va en, en, en récession. Euh, c'est de savoir jusqu'où les creux vont aller au niveau des marchés boursiers, parce qu'on on a, même si on a des montées dans un marché baissier, qu'on peut avoir des montées assez impressionnantes, mais on retourne à, à la ligne normale là, qui se trouve à être une descente et c'est ce qu'on vit sur les indices regardez ici, on descend, on descend il n'y a rien qui nous dit euh, que le cours va s'inverser bientôt on avait eu une montée assez impressionnante sur le dollar, mais hier on, on continue la descente donc euh, en passant euh, le silver, euh, ça va très bien hein? je ne veux pas euh, euh, je veux pas crier victoire là, mais regardez, depuis on a eu un beau fond qui s'est créé ici et, euh, et l'argent <coughs> euh, ce matin on a prix, on est rendu à 20 30. <rire> et 30. C'est de savoir si à savoir si euh, le mouvement va se continuer. Euh, L'or, ça se maintient aussi, mais en tout cas, ce matin, c'est 34 l'once. Euh, le pétrole là, aussi, lui, euh, reprend des forces. Donc, euh, c'est un peu ce qui se passe euh, sur euh, euh, la, la, la planète. Euh, et euh, si on veut euh, vraiment se convaincre... Euh, on s'en va en récession, on a simplement euh, qu'à regarder la confiance des consommateurs, euh, le graphique que je vous ai présenté dans une ou deux vidéos, et aussi euh, regarder la... la, la, la... La, la, la, la, la ce qui se passe en ce moment la, la, la, le, le climat euh, un climat négatif et je le constate un peu partout lorsque je rencontre des gens, par, tout le monde parle de récession d'inflation, donc il y a un climat euh, négatif qui règne un peu partout et euh, est-ce que Powell lui va continuer à monter ses taux d'intérêt lui il vient de dire que oui là. donc euh, Powell euh, ici Tiff euh, McLean a dit qu'il va continuer à monter les taux d'intérêt, donc ce qui en tout cas, sans vouloir faire, c'est vraiment maîtriser l'inflation, mais ça ne semble pas fonctionner tout à fait à, comme il l'avait prévu. Et euh, malheureusement, ça crée beaucoup, beaucoup de désastres euh, économiques et humains surtout. Donc, euh, c'est la vidéo d'aujourd'hui. On va se revoir probablement euh, lundi prochain, peut-être en fin de semaine, je vais voir. Et lundi prochain, ben, la, la semaine prochaine, on va suivre les élections américaines, voir ce qui va sortir de tout ça.